Gloire au roi du Wakanda il restera jamais dans nos mémoires pour son rôle légendaire, dans un film qui a clairement changé le game. Et on se souviendra aussi de lui comme d'un guerrier exceptionnel. Il s'est battu contre le cancer sans en parler à personne et il a continué à tout donner jusqu'au bout. Ça va être un épisode rempli d'émotions. Alors, aujourd'hui, on va te raconter l'incroyable histoire de Chadwick Boseman, qui a fait le choix de ne jamais abandonner. La vie et la carrière de Boseman ont toujours rimé avec patience et détermination. Il naît en 1976 à Anderson en Caroline du Sud. Chadwick, sa vie. Il tombe ensuite amoureux du théâtre et de la scène. Mais il faut savoir que Chadwick a d'abord voulu écrire et réaliser. Il étudiait le théâtre seulement pour pouvoir mieux comprendre les acteurs. À travers son éducation et son parcours scolaire, Boseman s'intéresse à ses racines africaines. Pendant ses années universitaires, il voyage au Ghana et il s'en souvient comme l'une des expériences les plus importantes de sa vie. Boseman était un excellent élève et un écrivain de théâtre talentueux. Même si on le connaît surtout pour son succès à Hollywood. Tout au long des années 2000, il écrit, met en scène et joue dans plusieurs pièces à New York. Et la plupart d'entre elles sont saluées par le public. Chadwick apparaît pour la première fois à la télévision en 2003, lorsqu'il obtient un rôle dans la sitcom légendaire All My Children. Mais l'acteur est ensuite viré de la série. Ça paraît un peu bizarre, non En fait, Chadwick n'a pas été viré à cause de son attitude ou parce qu'il manquait de professionnalisme. Il a seulement fait part de son inquiétude au producteur, car il trouvait que le scénario était rempli de clichés racistes. Mais au lieu de l'écouter, ou même de comprendre son avis, les producteurs ont décidé de le renvoyer. Les choses ont bien changé en 20 ans. Pour l'anecdote, l'acteur qui a remplacé Chadwick n'est autre que Michael B. Jordan, l'ennemi juré de Boseman dans Black Panther. Faut croire que Chadwick Boseman était destiné à devenir le roi T'Challa. Toute sa vie, il a défendu la communauté afro-américaine et il s'est servi de sa notoriété pour avoir un impact sur la situation. Comme je te le disais en intro, Boseman a fait preuve de patience avant de devenir une superstar. Il perce dans le cinéma grâce au film 42 où il incarne la légende du baseball Jackie Robinson. Et Chadwick a 39 ans quand il le rôle quasiment 42 ans comme le nom du film quelques mois avant son audition Boseman était sur le point d'arrêter sa carrière d'acteur pour se concentrer exclusivement sur sa carrière de réalisateur c'est aussi la première fois que les qualités physiques de Boseman entrent en jeu pendant cinq mois il est formé par un entraîneur de baseball la femme de Robinson déclare que Boseman est la copie conforme de son mari. Chadwick se fait un nom dans les années qui suivent et en 2016, il est choisi pour jouer Chala dans Black Panther. Mais il n'a même pas eu besoin d'auditionner. Marvel savait qu'il était parfait dans le rôle et une conversation avec Boseman a suffi pour mettre tout le monde d'accord. La classe, non C'est sans doute le rôle de sa vie. Chadwick apprend le Kosa, un dialecte sud-africain qu'il utilise lorsqu'il parle à son père dans Captain America Civil War. Il crée et ensuite, on sait tous ce qu'il il s'est passé. Boseman tient le rôle du héros dans Black Panther et le reste appartient à la légende. En 2018, Black Panther devient l'un des films les plus rentables de l'histoire. L'industrie du film connaît un vrai changement. En effet, c'est le premier film à gros budget à avoir une distribution et un réalisateur à majorité noire. Et c'est aussi le premier film de super-héros à être nominé pour un Oscar du meilleur film. On pourrait croire que le rôle de Black Panther c'est un cadeau du ciel pour Boseman, mais c'est aussi une malédiction. En 2016, l'année où il a mis proche c'est difficile d'imaginer la douleur que Bossman a dû ressentir pendant ces quatre années, mais il voulait que tout le monde le traite comme si de rien n'était. Même s'il perd du poids à cause de sa maladie, Bossman continue d'aller à la salle et il réalise des cas. Dans chaque film Si tu as vu Black Panther Tu sais déjà que certaines scènes Ont dû être physiquement éprouvantes Chadwick a en effet pris beaucoup de muscles pour son rôle Car le réalisateur Voulait que le roi T'Challa ressemble à une machine de guerre Il fallait aussi qu'il fasse le poids Face à Killmonger Il s'entraîne 5 fois par semaine Tout en luttant contre le cancer chaque jour Mais il ne s'arrête pas Et les résultats sont impressionnants Et si tu ne me crois pas Il faut que tu revois Black Panther Chadwick est dans la forme de sa vie What about Black Panther 2, anything? Continue à se battre, mais la fin est proche. Il s'éteint en août 2020 à l'âge de 43 ans. Bosman était encore jeune et sans doute au sommet de sa carrière. Mais il laisse derrière lui un héritage qui va bien au-delà de son statut de star de Chadwick Boseman, c'était un symbole d'espoir, de force et de détermination. Son impact se fait encore sentir aujourd'hui, et il vivra pour toujours dans nos cœurs et dans notre imagination. Baba, raconte-moi une histoire. Black Panther, le protecteur du Wakanda. L'empire Wakanda.